Comment jouer optimalement un Drudecky en PVE à haut niveau sur World of Warcraft Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu dois savoir pour être une grosse brutasse sur le drone Libre. Donc on va évidemment parler de rotation mono-cible, multi-cible, mais également tout ce qui va autour. Les légendaires, les conduits, les congrégations, qu'est-ce qu'il faut faire Et pour cela, pour nous accompagner, on a Kamari. Bienvenue à toi Kamari. Hello Yo yo yo yo donc Yavari joue Drudeki depuis un bon paquet de temps Et il a particulièrement dosé et tryhard le jeu depuis, euh, depuis la sortie de Shadowlands Encore plus, hein, avec euh, un Rio euh, relativement bien monté avec, Il a fait beaucoup beaucoup de clés très hautes, il fait du raid en mythique etc Et donc du coup avec ta classe de cœur, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de la méta Et de où est-ce qu'il se situe un petit peu le Drudeki en ce moment sur Shadowlands En raid par exemple déjà Ouais, en vrai, dans vrai à l'heure actuelle je pense que c'est top 3 DPS, facilement, du coup, euh, bah, c'est méta de ouf hein on va pas se cacher. Et pourquoi tu penses que c'est méta à ce point là, qu'est-ce qui fait que c'est aussi haut c'est ouais, mon... ce son DPS, bono... pour le CIV, hein, et même ouais, le CIV, en vrai, les deux ils sont très très forts, donc euh, très polyvalent, très situationnel. Pas apporter beaucoup de contrôle et du gros DPS instantanément quoi. Ouais, carrément. Et puis, euh, ouais, l'aspect, euh, tiens on peut voir des fights comme Sun King où il y a des, des équipes partout avec les météores. Les, le fait que tu en plus t'es moins dépendant du positionnement, du groupage des monstres, etc. C'est. Euh... Ah bah complètement, on sur une touche et t'as FK quoi. <rire> <rire> tu Te tes météores tomber <rire> sur les cibles, ça fait plaisir. Comme le conseil quoi au final, hein. le conseil c'est pareil. Hein. Quand t'as <rire> les pop-down là, tu vois des météores qui arrivent de partout. Tu fais, oh, c'est bon, vas-y, il y a les drôles qui <rire> En général ouais du coup on veut deux ou même trois dronekis dans les groupes de raids hein, j'ai vu, il y en avait souvent, euh, souvent quand même pas mal tellement ça a, a DPS fort en mono et en zone. Hein. Ouais et puis même euh, l'innervation aussi pour îles c'est un gros suit hein, c'est vrai Il y a t'as le. t'as aussi qui fait aller plus vite tout le monde, sur certains ouais, fights c'est quand même clairement. plutôt cool. Puisqu'on vu qu'on prend le, le conduit, ça il est boosté donc euh, fort. Ah, il a trié sur un... le sang par exemple, on a beaucoup de be besoins en transition. Ouais, c'est vrai que mine ça aussi, ça apporte énormément l'inerf sur des fights et tout, ça fait tellement plaisir. Elle est demandée à chaque fight, donc oui, c'est qu'elle est. Ouais, c'est clair. Même sur des fights, imagine, genre, Sunking, Salvation, avec les adds de partout où tu dois heal le mec, t'as tout le temps envie de burst heal en fait là-dessus, pour faire passer le boss plus vite quoi. On peut même les inciter aussi avec le cœur du fauf et avec la spé du Andrew donc. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est fort ça. On est vraiment très très polyvalent en raid, ouais, on est fort partout en fait, à l'heure actuelle. Ouais parce qu'en plus il y a des fights où des fois t'as envie d'avoir un micro burst heal euh, Soit pour aider le groupe, soit euh, simplement pour gérer une transition, une phase Et euh, bah, c'est vrai que ça fait la diff hein, le fait d'avoir un druid qui euh, pendant 5 secondes, 10 secondes il va te mettre euh... Ouais carrément Bah euh, 304 heal facilement <rire> C'est ouf C'est incroyable hein Ouais c'est énorme, il y a bah, quasiment aucun DPS si ce n'est aucun qui peut fournir ça euh, d'une telle façon C'est euh, et en Mythic plus du coup, toi qui en plus bien dosé le mythique plus, qu'est-ce que ça donne pour toi le qui sur cette extension Mythic plus euh, En vrai je pense que, à l'heure actuelle je pense que c'est top 4 DPS, je pense que le hunt est, est top 1, et de très très loin ouais. euh, Monk, je dirais top 2 Monk, vraiment ouais. Monk est trop fort Et après ça se bat entre Mage et Drudiki et Rock, je mets les trois dans, le dans le top 3 en fait D'accord. Les trois, sont au même niveau pour moi et encore Rock je mettrais même un croix au dessus de nous mm. Parce que le Shroud Trop fort et DPS pur, pas gros burst mais constant partout. Ouais en, constant partout, c'est ça alors que.. Et le ouais. bah, problème c'est le masse feu de, de BFA, c'est-à-dire fort sur CD. Mm. Moins fort et moins constant sans cd. Après pareil, Multic Plus t'apporte beaucoup d'utilitaires, t'as ton vortex, ton serment de masse, et, et, en, et en semaine nécrotique bah, t'es très en carry quoi. Ah de donc, ouf, euh, ça c'est fort aussi. Hein. Je pense à l'heure ouais, c'est la top 4 je dirais, en multic plus à l'heure actuelle. Ouais et puis mine de rien t'as de as l'utilitaire, t'as le, le bump aussi si je me l'abuse. Ouais, le hein. ouais. t'as le, voilà. les routes et tout et donc même Léa les, par exemple en sanguin, bah t'as envie d'avoir des mecs qui peuvent sortir les monstres du sanguin tu vois genre euh, des fois ouais. c'est des tu peux y a que ça qui permet de les bouger, c'est vrai que c'est vraiment Après, compliqué. pareil, bi bien les placer parce que tu mets un vortex dans un sanguin où tu fais remonter tout le monde c'est pas bien quoi. Bien sûr. bien et... les placer au bon moment, bon timing, mais ouais c'est trop fort, c'est un kit de, de contrôle. Qu'on n'avait pas à aller à BFA et que là, le qui fait que. Ouais, et puis de mon point de vue, enfin de mon ressenti en tout cas, il y a aussi un autre truc, c'est que euh, le Drouléki, un, un de ses seuls défauts en Mythic Plus, c'est que son kick il dure sur une minute. Alors il est en zone, mais c'est une minute, tu vois, c'est quand même long. Et j'ai l'impression que euh, là, le fait que par exemple le Shaman, il soit déjà vachement plus méta en Mythique+, Plus, tu puisses facilement avoir des, des classes qui vont apporter le kick que tu n'as pas. Ça, ça va également aider à compléter le fait que euh, potentiellement, euh, voilà, l'équipe il a pas de BL et il a un kick long Mais au final tu vas le chercher facilement ailleurs dans ton groupe, je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ah bah carrément de toute façon c'est clair, si t'as pas de shaman en double euh, c'est rare quand t'es pris quand même T'es ouais. pris vraiment quand il y a un shaman parce que justement bah, le shaman t'apporte que toi le kick que tu n'as pas En contrepartie par contre, ton silence de zone il est tellement fort que tu rentres pas dans la rota kick mais tu rentres dans la rota des packs En mode ouais, bah, avec exactement. le diage par exemple c'est ouais. un silence de zone, le drôle qui suit, le pack est mort même pas d'applicaté à faire limite quoi ouais, ouais. donc euh, non non c'est pour ça qu'on aura jamais envie d'aller retaquer sur des mops ou des boss bien précis mais on est toujours là au backup s'il faut parce que voilà mais après le silence de zone il est insane en vrai, c'est incroyable hein. ah ouais carrément carrément et du coup t'as la monture des 15 plus toi aussi ouais euh, je l'ai eu hier hein, en plus ah let's go euh, let's go carré ah nice ah, ok ok ok on parle un petit on va commencer à parler un petit peu de du coup de bah, de comment euh, le rendre aussi badass on va commencer un petit peu par les légendaires donc je vais repasser sur ton écran de jeu, sur ton interface à toi et euh, je te laisse nous dire un petit peu au euh, niveau des légendaires donc il y a, y a un peu trois choses qui, qui sont importantes pour moi de savoir c'est celle en mono, celle en multi et laquelle la première montée en, en cas de bah tu, tu vois genre au début tu dois faire un choix en monter une en priorité si oui laquelle, tu vois ce que je veux dire alors là, en vrai, à l'heure actuelle, il n'y a même pas trop de questions à se poser. Hein, c'est clairement pas le... C'est l'équilibre de tout chose, que ce soit mono, multi, pvp, pve, tout à l'heure actuelle. Parce que c'est trop fort. Les 40% de crit que tu as il est pas négligeable. C'est trop fort. Il proc souvent en plus, hein. à ah combien bah, de time là-dessus Bah, il proc... Bah, je pense que c'est quasi à 80% de time. Et encore, voire même plus. Parce qu'il proc à chaque eclipse, et éclipse. et les tu les as toutes les 8 secondes à peu près. Du coup... Euh... C'est obligatoire, c'est première chose à monter et à monter en rank énorme. 4 je pense directement Ouais, ouais. Tu conseilles de le mettre sur les jambes du coup euh, En vrai il y a deux écoles, il y a les jambes et les bottes Moi j'ai préféré l'opti euh, late game, c'est-à-dire que voir plus loin encore quand on clean le mythique euh, Après les bottes ils prennent parce qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de stats opti en raid pour les bottes ouais. Et pour les jambes il y a, mais en une level en dessous Moi je compte plus sur le fait de les choper peut-être en 226 en mythique plus dans ma cache ou voir dans le raid d'après. Donc c'est vraiment très situationnel, les deux les deux écoles marchent très bien. Et dans tous les cas, là j'ai assez pour monter un deuxième légendaire d'erreur en 4. Je pourrais monter les bots si, si je veux. Là ouais, c'est un ouais, personnel. Je de mmh. Donc il n'y a vraiment pas d'erreur à faire. Pour bot, les deux marchent très bien. Il n'y okay, okay. a aucune erreur là-dessus. Et au niveau des stats que t'as mis dessus on y reviendra plus tard dans la partie stats parce que je pense qu'il y a potentiellement des changements par rapport à, enfin on en parlera ouais. après parce qu'il y a pas mal de trucs à dire sur les stats Android. Euh, nickel nickel et donc ça c'est la première légendaire à monter mono-multi La euh... deuxième je pense que c'est, ouais. elle peut être forte mais à l'heure actuelle personne ne joue ouais. Mais sinon après c'est les dots clairement je pense que le deuxième légendaire en ah, ouais. PvP par exemple hmm. Et même je pense que ça peut-être en plus tard, en deuxième légendaire, équipé, ce sera le deuxième bis. Après on a encore le temps. Et sinon en vrai dans les légendaire, à voir à la suite, hein, mais à l'heure actuelle, tu te poses même pas de questions, tu mets l'équilibre de toutes choses et, et tu tapes. Hein. <rire> tu roules sur tout le monde. Il n'y a même pas à réfléchir, hein, vraiment. Hein. Ah, non, ouais, non, mais c'est clair, tu, tu l'as tellement avec, souvent ouais. que. Ouais, je comprends. Ouais. Et puis en plus, ça te permet d'aligner ton burst dessus, ça te permet de jouer en fonction. C'est euh... bah, simple, depuis euh, avoir BFA, tu jouais par rapport à, à, à ton gameplay, tes éclipses et tes buffs. Là, tu joues que par rapport au légendaire. Mmh. Donc, ta rota, tout tout est basé sur ton légendaire. C'est dire vraiment... la puissance du truc. hein. Ah ouais, c'est insane. Et encore, il a été nerf. Avant, hein. il était à 50%, il est passé à 40% euh, il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais c'était 50%, pareil avec une réduction, de 10% par contre, du coup c'est, ouais, tout à fait, et en termes du coup de congrégation, qu'est-ce que tu, voilà, voilà Il y a deux grosses écoles, il y a Faé, on connaît le Fahé, convoque des Esprits, je pense que c'est on connaît les dégâts, on va les revoir tout à l'heure de toute façon Ça marche, et après je pense que Kyrian, Kyrian vraiment un petit plus, je pense que Kyrian est au-dessus, vraiment parce que plus tape moins random du coup. Tu peux nous rappeler rapidement, euh, même si euh, voilà, on le sait déjà, euh, rapidement, qu'est-ce qu que font les deux pouvoirs, s'il te plaît bah, la convoque des esprits c'est 7, c'est pendant 4 secondes, tu casses 16 spells random. Par rapport à ta forme actuelle. Et en fait, à partir du moment où tu casses déjà 2 ou 3 éruptions stellaires, la convoque est rentable. Et si t'as une planète qui pop, bah ça c'est inshallah Là, là elle est plus, es, plus hein, que, que rentable hein. Et si la planète est le top, bah t'es top dps quoi Donc c'est plus Tu recherches tu les gens en pvp <rire> ouais, <exactement. rire> Qui partagent ouais, leur, ouais. leurs détails après ouais. Un petit 45k qui part sur des que ça fait plaisir quoi Oui, bah ça va aller normal, hein, je veux dire bon. Ouais ouais, c'est la base quoi <rire> Et après pour le Kyrian, bah c'est plus stable C'est à dire que c'est du moins gros burst Mais t'as 20% de dégâts toutes les minutes Du coup mm. beaucoup plus stable mais encore je pense que la faille reste comme devant quand même Même pour le mythique plus et... et le raid par contre il n'y a même pas photo Le et je pense que est très très loin devant Ouais Ouais fa faille est sur surjoué en raid hein. Bah c'est trop clair. fort en fait, c'est -à, à partir du moment où tu casses deux ou 3 éruptions stellaires Le spell est rentable Donc oui. euh... En Let's fait go. le seul vrai défaut de ce sort c'est que tu ne choisis pas ce que ça va cibler ouais. et t'as des fights où c'est chiant comme le conseil par exemple où euh, tu Bah tu sais t'as deux actes, t'as pas envie de les taper parce que ça t'a rien, ils vont remonter full vie et si une pleine lune qui part sur un des deux autres, t'es en mode... Euh... <rire> ah, t'es déçu, ouais, t'es très déçu et après t'as pas le choix de le faire quand même parce que Bien du sûr, coup bah, hein. tu perds trop de DPS mm. mais c'est surtout que t'as as un placement à faire attention à pas être au cac quand tu la convoques sinon t'as des rossiers et des balayages qui partent, des griffures mm. enfin des rossiers et des griffures, pas le balayage et du coup, bah, c'est du perf, tu peux perdre une ressource là-dessus, donc euh, bien te placer loin quand tu la convoques. Très ouais. important. T'as un ouais. placement et oh, une utilisation à faire attention, tu la mets quoi. Et sinon, okay. en vrai, euh, si tu réfléchis pas, tu t'appuies sur le bouton, tu lèves les bras et tu pries les dieux. Hein. <rire> bien ça, sûr, hein. tu les dieux. Et en plus, du coup, chez les fées, bah comme chez les pyrions, mais le, j'imagine tu joues le premier lien d'âme, euh, tu joues Nia. Normalement, c'est un buff ouais. de maîtrise de malade et la maîtrise, on aime ça en Drudecky. Ah bah, on veut que ça d'ailleurs. C'est tout, tout, tout, tout, tout DBS, ton DPS est basé sur la maîtrise à l'heure actuelle. Hmm. Donc euh, tu veux absolument que ça, parce que l'autre, d'accord, t'as peut-être deux conduits d'attaque, mais euh, t'apportes as pas assez de DPS pour que, euh, il soit pas, pour que ça soit rentable, quoi. Ouais, c'est car ça vaut pas le, le buff de malade de maîtrise que tu finis, C'est-à-dire que même pour te dire, même avec le premier, je pense que le dernier truc, on ira même pas chercher le buff d'attaque, on ira chercher celui-là. Ouais. L'outil de Nia ah, ouais. pour justement apporter des dégâts supplémentaires parce que apporter des dégâts sur un clic qui est à toutes les minutes, pas très rentable, je pense. Donc, euh, clairement, Nia euh, est de très très loin et première et restera première longtemps, je pense. Mmh, mmh, mmh. Ok, puis en plus, euh, la semaine prochaine, tu auras déjà quand même euh, ton deuxième conduit de puissance parce que, du coup, la semaine prochaine, tu vas quand même mettre euh, le conduit de puissance vu que tu auras pas le dernier pouvoir, tu partiras yep. là-dessus. Je partirai euh, là-dessus. Oui. Dans deux semaines, pardon, dans deux semaines. Donc, euh, ouais, ça va être et, fort aussi. Hein. Et je pense qu'on partira sur le déchaînement euh, céleste. Ouais, alors du coup, c'est le premier que t'as mis, c'est celui sur la convocation des esprits. Ouais, exactement, ouais, bah, oui, on, veut, on veut boost. On veut boost la, ouais. la convocation des esprits. De 21% les dégâts de la convoque. Et du coup, le deuxième -moi. Euh, Là, bah, bon, on est parti vraiment sur l'aspect utilitaire, c'est-à-dire ouais. la, la mm -hmm. ruée. Au moins que ça durée euh, Et son temps de 22%. Ouais. Sur Dynatrius, ça permet d'avoir la ruée pendant 6 secondes, même à, après être pris. Ce qui est plus long qu'une autre ruée qui resterait que 2 secondes par exemple mm -hmm. Donc euh, bah, ça permet d'aller aller au, au cac de dinatrius c'est juste avec une ruée quoi, c'est trop fort euh, Là là je suis parti, là vraiment là c'est un euh, choix personnel Quand tu tues, euh, tu as de la rapidité, là c'est une sacoche, que personnelle personnel hein. Ouais Et là pareil, l'aspect utilitaire survive pour moi même que, euh, Quand je passe euh, ah ouais, je pas mal, hein. cette fois de vie, ça met une petite euh, génération frénétique, quoi ah Ouais c'est pas mal du tout quand même hein. Après on peut jouer avec euh, la renaissance qui est bien, euh, c'est 30 euh, à la caractère principale, c'est plus qu'un buff bouffe qui est même pas, je dirais même un festin, qui est que de 20. Donc euh, ça peut être rentable, mais c'est juste un choix personnel là, hein. en il n'y a que celui-là à prendre elle reste c'est que du choix personnel et mmh. optim pour toi-même quoi. Et le deuxième conduit de puissance tu dis, tu penses que ça sera lequel qui sera pris euh... Euh, Le déchaînement céleste parce que ça va augmenter en fait tes dégâts de lumière, d'arcane de 1% mmh. et de solaire. Et du coup bah, tu veux encore booster cette convoque ouais, elle est tellement coup, fort. Vois, elle a ouais, Et du coup, bah, dégâts, des, arcades, est des dégâts des arcanes, les convoques et ressources c'est des des arcanes Bien du sûr. Coup, ouais. tu veux que booster que ça en fait tout, mm. tout, tout ton EPS est basé clairement sur cette convoque Et tu dois tourner autour d'eux et, et la préparer pour qu'elle, elle tape plus fort possible en fait Ouais En fait, je, je pense que dans l'idée, il y a plusieurs builds qui sont possibles Parce que t'es pas obligé de tout tourner autour de la convoque Mais à l'heure actuelle, c'est de loin ce qui rend le mieux quand même en fait c'est le big, ouais, c'est euh, ouais, quoi, quoi quand tu compares à des, des autres, les autres spé, Les pools tu montes pas à, à tu montes à KSK et là tu peux monter à 25K quoi Ouais Et en tout ouais, les key, le cool. pool est tellement important que ton DPS peut jouer là-dessus Sur le pool mm -hmm. Bah carrément, tu d'ailleurs je, je vais aller juste montrer rapidement un, un petit truc de Warcraft Log euh, dans tes logs Pour voir la, la, les chiffres de à quel point ça monte au pool Quand tu joues, à, quand tu joues ça que tu mets une grosse combo avec des esprits je vais prendre, euh, peu importe, Ultman, hein, Altimore, n'importe. Tac, tac, tac. On va voir, euh, du coup, je vais, je vais me montrer là. Hop. Damage down. Camarie. Voilà, là ça, là, ça monte déjà plus de 20k. Et à chaque fois que je regarde ces graphes de dégâts, tu montes à 20, 25, 30k. Fin, et, et en ouais, fait, c'est le gères, pool ouais. de dégâts que tu as à l'open qui permet de rester devant, en fait. Un peu comme un mâche-feu quoi au final Ah je mais c'est que... clairement les de BFA, le mâche-feu des B, enfin le drooliquier à l'heure actuelle hein. ouais, ouais clairement Et ok, donc là on a les conduits, on a la congrégation Et bah je te propose de parler un petit peu d'optimisation Donc deux choses en termes d'optimisation Dans un premier temps, les stats, les stats secondaires euh... Versus primaire d'ailleurs, primaire parce que généralement l'intel est toujours au-dessus. Est-ce que c'est quand même le cas ou est-ce que. à quel euh, point avec... les stats ouais, Qu'est-ce que t'en penses À l'heure actuelle sur mon sim, mon poids d'intel est à 3-3-3, donc très très loin devant. Hein, C'est-à-dire que 3 points d'intel par rapport à un poids d'upstat, de, de euh, mais a pas mmh. photo. Ouais. Et en deuxième, la maîtrise, hein, pareil. La maîtrise fait qu'augmente tes dégâts des arcanés de nature et tu veux reboostes tu tes éruptions scénaires font des dégâts des arcanes du coup la maîtrise est très très loin devant il n'y a même pas à chercher dès que tu as une pièce maîtrise que ce soit n'importe quel stade dessus et si tu as les levels au dessus tu mets je pense la pièce la maîtrise est trop trop importante à l'heure actuelle euh, en deuxième euh, un petit pool de hâte c'est toujours bien pour cast hein. après pas à l avoir trop surtout si on joue avec le quantum pas à l avoir trop veut dire avoir beaucoup de proc de hack et tu veux pas ça tu veux un proc maîtrise sur ton quantum du ouais, coup, parce que euh, pour ah, rappel, bah, le, bah, le quantum, ouais. ça augmente ta stat principale si t'es full vie et que ton groupe est full vie, mais donc euh, une open, c'est ta stat principale qui est prise, du coup euh, ce que tu dis c'est que si t'as trop de hâte, ça proc en hâte et t'as pas trop ah, euh, vie, euh, pas. Bon juste mieux, si c'est exactement, que ta stat euh, la plus haute soit la maîtrise, pour que t'as plus de chances que tu proc maîtrise déjà, mmh. et que d'avoir moins de hâte que ta polyvalence par exemple, ça, ça ouais. serait insane, parce que, du coup t'as jamais le proc hâte et t'as toujours le proc maîtrise, voire poly, même si tu préfères le maîtrise, le poli est pas dégueu du tout quoi, parce que ça t'apporte des dégâts aussi purs quoi. Ouais, carrément, hein, parce qu'un proc poli sur, euh, sur un quantum c'est 16 à 17% de poli, donc 16 à 17% de dégâts ouais, bruts en plus. Je passe à 30% quoi il proc euh, poli. Ouais, ouais c'est à 18, tu vois, 18% ouais, de maîtrise. dégâts en plus quoi. C'est... Là il part en maîtrise, hein, et donc il te fait 21% de maîtrise. 51 du coup, voilà, du coup je double mes dégâts. Voilà. Juste avec ma maîtrise, j'ai 50 fois de dégâts en plus. Ah c'est monstrueux ouais, <rire> ah ouais, ça, ça fait vraiment la 10 parce un en fait du est, coup c'est euh, cool, ça, hein. plus après le conduit sur la convoque, plus ce machin, ça. plus truc, enfin c'est c'est juste tellement plus en plus le buff de l'équipe, enfin on va le voir dans les rotations hein, parce qu'on va y arriver là tout de suite mais c'est insane. Hein. Et en termes du coup de trinket de bijoux euh, Trinket bah ben, le quantum je pense qu'il est loin devant Il n'y a même pas à chercher hein, c'est top après c'est très situationnel en vrai tu ça attention à bien le placer au bon moment à part que tu sois à Balai, c'est pour ça qu'il y a un petit Kubrikora ici qui me permet de savoir euh, bah, comment il va proc en fait, tout simplement. Là, il mm. a marqué stat en dessous, du coup, ça me dit que bah, si je le mets là maintenant, il va me prendre en stat. Donc, vraiment, je vais là-dessus. Après, le deuxième trinket, bah, le changelet parce que la maîtrise, toujours. Hein. Ouais, bah clairement. Bon. Et... Et après, je pense, bah, les... les deux trinkets de Dinatrius il... restent très très forts quand même. Je pense que si je l'ai, je ai pas donc je l'ai pas émis, mais s'ils si en choppent mm. un, je pense que j'ai l'équipe instantanément à la place du changelet. Mais en ouais. vrai, de euh, toute façon, Blood Malade, il le dit, t'as 4 bijoux vraiment très très forts et le reste, euh, c'est pas ouf quoi. D'accord, donc tu vas surtout chercher les 4 là. Euh, je me souviens également d'une histoire de cloche Kyrian. Est-ce que tu peux tu peux m'en parler un petit peu Ouais, alors ça, c'est la petite cloche euh, que je n'ai toujours pas l'autre, que je n'arrive pas à voir, Qu'on ouais. drop euh, normalement en, en World Quest ou voir dans le coffre euh, de la semaine, dans les appels. Ouais. Mais qui ne drop pas et qui est à 170 level mais vu qu'il t'apporte un euh, poule tellement haut et eh ben qu'il est worse quoi parce qu'il t'apporte je crois 300 340 de maîtrise je crois comme ça à 184 level et du coup bah ben, euh, le changement là ouais. c'est 275 donc euh, tu fais le calcul t'es devant quoi ouais, là je vois ça vous euh, par exemple là sur blood Mallet euh, ils disent euh, bah par exemple dans le cas où il est en 200 e level alors je sais que ça, ça arrive pas ou c'est très compliqué vous confère un bonus de 691 euh, à la maîtrise 600. <rire> Limite, j'enlève mon quantum là, vraiment. <rire> ouais, en fait. non, mais je rigole zéro en plus. Mon quantum il saute instantanément, je pense. Hein. Sur une Parce minute que tu 30 de recharge en plus, comptes. tu peux le faire à chaque ouais. ouais, Tu peux ouais. faire avoir deux procs maîtrise assurés qu'avoir un proc random. Ouais, bien sûr, ouais, ouais c'est clair. Donc, euh... mais pareil, en vrai, on dit que c'est random, mais si t'as tes bonnes stats bien placées au bon endroit c'est pas oui, si c'est pas random ça. ouais je suis d'accord cool. euh, il y aura possibilité que du coup que tu mettes ce petit wikora, euh, tu me le partages et je vais le mettre en description la vidéo oui, oui, pour y a ceux pas qui problème, veulent le euh, yes nickel et bah, parfait on va on va commencer à voir un petit peu ce que ça donne sur sur, sur du poteau etc donc en termes de mono cible juste avant ça euh, parler un petit peu des talents que tu prends euh, en mono oui, et pourquoi tu les prends si tu veux. alors déjà première barre, il euh, n'y a même pas à chercher L équilibre naturel c'est ça te permet d'avoir ton, euh, ton pôle parfait, de mettre deux colères et d'avoir direct ton équipe qui prend au pôle. Et du coup, ouais, d'avoir deux, deux éruptions. Donc, euh, bah, tu fais proc ton légendaire, donc augmenter les dégâts de l'éruption. Euh, Guerrier de lune, ça se joue vraiment pas du tout. Et le trio, pareil, c'est vraiment en semaine nécroté comme mythique plus. En red, ça se mmh. joue pas du tout. Euh, les trois talents en dessous, c'est vraiment euh, très personnel, je pense, comme talent. Mmh, c'est un choix personnel. Mmh. Euh, moi, je préfère la charge parce qu'en un clic, ça me permet de me replacer comme il faut. Mmh. Tandis qu'avec une célérité du tic, bah, il faut te déplacer. Du coup, si tu perds de le time, tu perds du temps à te déplacer. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Ouais, puis, il est marrant ce talent parce qu'il est super complet. Hein. Enfin, genre, tu te mets en forme humaine, tu t'épées sur ton pote, ah, euh, tu as tout, ouais. en poulet. Tu désengages, tu jump. Euh, c'est très polyvalent. quand il... mmh. c est, c est... Après, c'est personnel, vraiment. Moi, je pense que c'est talent-là. Ouais. C'est un choix du joueur. Quoi. Bien sûr. Ouais. Et la deuxième barre, pareil, je pense c'est très euh, personnel. Moi j'aime bien beaucoup assister en mythique play sur un peu healer quand mmh. il faut, apporter le soutien. Tandis que réduire tes dégâts, bah, tu penses qu'à ta gueule, quoi. Désolé de dire ce terme là, mais c'est vrai. <rire> c'est c'est vrai. Quoi, ouais, pas, ouais. Donc, euh, moi je préfère vraiment partir sur le heal parce que déjà avec le don d'Izera euh, à l'overall, eh ben, c'est limite du 3% de heal sur chaque fight. Mmh, mmh, mmh. Ce qui est pas négligeable hein. C'est beaucoup, c'est ouais. pas insane, mais En passif, c'est pas mal. Hein. Ouais, en passif, c'est pas ouais, hein. ouais. Et après, pareil, c'est très situationnel. Euh... Bah, le serment de masse parce que c'est trop fort, c'est instantanément. Il mmh, mmh. permet d'avoir des, des breaks CC instantanément sans casse de serment. Et ça c'est ouais, beaucoup trop ouais. fort, ouais. Euh, cœur du Fouf, pareil, sur certains boss, si tu le prends parce que bah, ça permet d'avoir 300 400 kps Ouais bah comme on, on allait dire, King monde, salvation Salvation, euh, t'es quand même content que le Drudecky l'assiste là-dessus quoi. Et même en PVP, c'est plus joué Cœur du Fouf que le rossé quoi. Mmh. Donc euh, pareil, c'est très personnel. Et là par contre là on arrive sur des talents vraiment... Euh... Ah, pour les dégâts quoi, pour mettre des chiffres. Surtout le 40-45 surtout. Parce que là le 50, il n'y a même pas à réfléchir, c'est sol6. Mono multi c'est sol6. De très très loin. Les deux autres ne sont même pas joués du tout, même en multi Plus. Ok. Et par contre le 40, là, alors là, là, là, il y a un choix tricornelé à faire. Alors multi Plus, il n'y a même pas photo, c'est âme de la forêt. C'est de très très loin devant parce que tu veux augmenter tes dégâts de zone en fait. Mmh, mmh. C'est là où es le plus faible à l'heure actuelle, c'est en dégâts de zone. On est très très fort en mono. En multi on est un peu moins fort par rapport à d'autres classes Du coup on veut justement booster ces dégâts là pour qu'on devienne plus fort en fait Et là ben, 150% de dégâts sur feu stellaire c'est pas négligeable. je suis désolé hein. mmh, Carrément, carrément Et par contre en mono Cette barre là quand même, alors là c'est pareil Si t'as vraiment un trop gros manque de hâte, le serant des étoiles est loin devant je pense mmh. C'est vraiment pour moi le best talent Le problème c'est qu'à l'heure actuelle avec mes stats à moi À l'heure actuelle il est pas en petit parce que ça me donnerait trop de hâte et du oh. coup que mon quantum proc en hâte. Ah, donc, il veut proc en hâte. Ah, ça marche, ça marche pas que ah ouais, sur les stats que tu as de base mais vu, aussi sur les stats exactement. que tu as proc. Ah ouais, d'accord. Vu qu'il proc avec, avec les deux éruptions et vu que la première rota en fait c'est que tu fais deux colères double éruption, Et ben en fait mm. tu vas avoir deux proc de, de stack de séance des étoiles et du coup monter ta hâte. Et du coup tu auras plus de hâte que de maîtrise et du coup ton jeu va proc en hâte, enfin, tu auras plus de chance de, de ah, proc ouais, en hâte que de maîtrise. Mm. Du coup là c'est. Pareil, c'est par rapport à tes stats personnels, bien sûr. Et du coup, moi en vrai, à l'heure actuelle, je joue incarnation. Du coup, parce que comme de la forêt en multi, ben, ça sert pas à grand chose. Hein. Et c'est juste parce que ben, le Seigneur des étoiles trop de hâte. J'ai trop de hâte sur mon stuff à l'heure actuelle. Mm -hmm. Enfin, du moins, avec le build que je voudrais jouer, moi, j'ai trop de hâte. Donc, euh, incarnation en, en mono, en vrai, pour moi, c'est fort quand même aussi. Hein. 10% de crit pendant 30 secondes, et ben, c'est une insane quoi. Mmh, c'est clair, c'est clair, Alors, ça, ça en va, hein. tu vois même hein, en pvp hein, les ah mecs ouais, qui claquent ça, ça bah, non, hein. <rire> <rire> Et Et la, fois, la, la, la dernière barre là. multi là, bah dirige Stellar à hein, Météor. Hein, météor, hein, là, quel bonheur hein. T'appuies mmh. sur une touche et tu lèves les bras et tu regardes les, les chiffres. Hein. Oh, ça part de partout, c'est euh... vrai que c'est ultra kiffant à jouer ça. Ah ouais, c'est un bonheur, en multi t'as rien à faire, t'as même pas, t'as eu ça refresh tes d'autres mais de météor. Voilà. Et, et en mono par contre, le format stellaire est loin devant. C'est vraiment ta troisième ème dot principale et c'est très très loin devant en mono. C'est limite 3 à 4% de ton DPS. Ouais, c'est beaucoup. Coup, pas négligeable, et c'est surtout que ça te permet d'avoir une ressource supplémentaire de, de puissance astrale. Mm. Donc euh, voilà. Ok. C'est vraiment cette barre là, la plus importante, c'est le 40-45. Tout le reste, c'est. L'équilibre naturel, ça ne changera pas. Le solstice, ça changera pas. C'est vraiment ces deux points là où, où à partir mono, amde... euh, multi, pardon, ram de la forêt et d'irif stellaire. Et mono, on partira à euh, ben, la forme Stellaire et Seigneur des Étoiles normalement. Mmh, mmh. Parce qu'on n'est pas censé avoir autant de hâte à l'heure actuelle. Ouais. Ok. Et donc et voilà. Yeah, ça marche, ça marche, nickel, nickel, nickel. Et du coup, bah on peut partir sur une petite, un petit peu de mono cible, un petit peu de poteau. Avec, Alors. dans l'idéal. Alors vas-y, tu laisses te mettre où tu veux. De toute façon, est-ce que ça ne nique pas, euh, ça part pas partout euh, Exactement. Je <rire> vais <j> mettre <'aime> <rire> sur ce poteau là parce que sinon, tu vois qu'elle part sur tous les poteaux. C'est pas très. Euh... Ben, ouais, bah pas, ouais. pas cool. Évidemment. On veut vraiment <rire> une convoi qui part en full mono sur un poteau et... Ouais carrément carrément Donc, euh... là... Ouais. Donc là en fait au... pour le cycle à l'heure actuelle mono c'est Pour avoir le meilleur pool parfait c'est qu'on veut proc une Eclipse au pool Donc c'est à dire que même avant que le dbm soit mis, c'est à dire pool timer 10 par exemple bah à 3 on casse déjà la première colère parce qu'il y a travel time Avant que la première colère touche par exemple il y a très longtemps avant que ça touche et ouais. qu'on passe en combat du coup ça permet d'avoir casse 2 colères avant que le timer passe à 0 et du coup ah. ça veut dire générer ça veut dire 12 points astral qui va permettre justement de passer en éclipse directement à la deuxième colère au pool parce que justement on est à on 50 grâce au talent équilibre bien sûr, bien sûr. Ouais. équilibre naturel donc on a 50% de base. Mmh. du coup ça veut dire au pool on a déjà la première éclipse qui pop et là c'est trop fort donc là on envoie en les deux éruptions stellaires hein, pour au moins être, euh, faire proche son maximum de, de légendaire justement, c'est mmh. là où on est fort, et là après, et après on part hein. euh, Et quand tu dis on part, tu fais quoi dans quelle ordre du coup à ce moment là Alors justement je vais expliquer, j'aimerais passer au combat. Au pire tu peux le faire et discuter pendant, ou expliquer avant, enfin comme tu le sens au pire on le fait deux fois le pool, hein, c'est pas gênant. Euh, ouais. du coup bah, c'est colère-colère. Ouais. Éruption, éruption, parce qu'on passe en équipe, je le passe pas du coup. Après là, on met les dots. Et là, alors, euh, la petite macro euh, qu'on aime tous, hein, avec le burst go l'aliment céleste et la pote, bien sûr. Ouais. Voilà. Et là, c'est convoque. On appuie sur convoque. Et on attend que ça proc voilà. <rire> Donc là, j'ai trois éruptions, 4 éruptions qu'à voilà. Alors là, j'ai eu un très bon proc En vrai, sans ouais, mentir, ouais, 4 ouais. éruptions, c'est un très très bon point. Et vous pouvez voir, bah, 88k en mmh. 4 secondes quoi. Oh la vache. Donc, et là, et, et ce pool là, c'est vraiment ce qu'on veut burst et optimiser en fait pour faire ce pool là ouais. et monter le plus haut possible et après de stabiliser et qu'on redescende pas à 3 minutes qu'on puisse reclaquer notre burst en fait. Ça marche. Et donc, une fois que tu as claqué ta convoque, donc là, tu as aligné tout, tout ce qui est possible pour la convoque. Donc, tu passes en équilibre, tu as ton proc de légendaire, tu mets euh, ton trinket, tu mets ta pote, tu mets euh, là, tu mets ton bah, ton, ton alignement, euh, tu mets ton CD, enfin, si tu as le talent, en tout cas, tu, tu le mets. Tu mets directement euh, voilà, tout, ce que, tout ce que tu peux, en tout cas, sur une seule macro avec tous les trucs qui sont off-GCD, donc ça tombe bien. Et à partir de là, où du coup, tu as balancé ta convoque, ouais. c'est quoi la rota maintenant ben, en fait c'est euh, après la convoque normalement si t'as bien proc, tu vas repasser quasi à, à 100% astral Du coup bah ben, tu réenchaînes avec tes trois éruptions derrière Voilà parce que tu veux vider ta PA en fait, tu veux la vider parce ah. qu'en fait au peut la plupart du temps il y a la BL Et tu ouais. vas très vite remonter à 100 exactly. Parce que en fait le principe à l'heure actuelle c'est de monter à 100, de proc sur ton eclipse et d'envoyer trois éruptions stellaires à la suite Pour que ce légendaire soit le plus efficace possible en fait Et du coup en fait ouais. la retard c'est n'est que ça en fait c'est-à-dire qu'il n'y a que le pool où c'est un peu euh, brouillon dans le sens où on va pas faire le même C que d'habitude. Mais une fois que le pool est fait, après ce sera toujours la même chose. Ce sera feu stellaire, l'équipe sprock, éruption, éruption, éruption, tu spams colère. Ton équipe sprock, éruption, éruption, éruption, tu spams feu stellaire. Bien sûr, en regardant ces, ces dots actifs sur, sur les cibles. Hein. Très important. Mais là, on va attendre 3 minutes les, les CD, et on va essayer de faire un euh, pool. Euh... Cool, vas-y vas-y, ouais. attends un petit peu les CD, tu nous fais un poulet complet avec okay. tout ça, ouais ça marche. Ok donc dans tous les cas, au final, tu, euh, tu euh, le gameplay va vraiment être basé, bah de toute façon c'est Drodeky, hein, donc c'est le principe aussi du gameplay, c'est tu te mets full tu balances les stellaires tu re-remontes avec des colères, tu re-balances ton burst, donc là, peu de dégâts, beaucoup de dégâts, peu de dégâts, beaucoup de dégâts, peu de dégâts, ce qui au final fait ouais. que c'est assez lissé quoi. Faut pas négliger, la colère est, est quand même euh, la troisième source de dégâts du Drodeky à l'heure actuelle. On la ouais, donc, tellement fait tellement que, ça que ça fait beaucoup de dégâts mmh. au final Alors là voilà, on va repartir sur un pool normal On va faire un petit... Ok vas-y balance tout un coup, db, ouais, A3 en cast A3 en cast Voilà double éruption ça, On fait proc comme maximum On met ses dots. On met la macro comme j'ai dit avec la pote et tout Et là Inch'Allah ça proc Je peux y avoir bon proc là On revoit tous les éruptions stellaires. Et là on, on fait son que normalement hein. Dès que l'équipe proc éruption Stellaire bien sûr hein. Là, en fait, vu que j'ai proc hâte, et eh bah ben, du coup, euh, je veux ben, nique, enlever ma, ma puissance astral, vu qu'on est au pôle. J'ai ouais. toujours mon incarnation qui est en route, en fait. Ces dégâts sont boostés. C'est vraiment après la carne que' qu'on part sur une rota très très fixe, quoi. alors une fois que la carne est finie là, on, euh, ça part normalement. L'éclipse proc à la éruption, éruption, éruption. On refresh les dots, important quand même. Et là, ben, c'est full colère le temps de faire proc sa nouvelle éclipse. Ok, bah c'est super clair. Donc là, là, bah, bientôt proc dans une colère. Et après, voilà. tu vas là, repartir à... ouais, là, voilà, ouais. trois ça va partir. Voilà. Là, j'ai pas assez de PR parce que j'ai pas assez de spam. Et voilà, c'est que ça. Ok. Et là, on peut le voir déjà, hein, tu, tu maintiens un 6K3. Là, t'es en fight depuis 2 euh, minutes, ouais. quasiment. Et, yep. et, euh, et tu maintiens un 6K+, enfin c'est monstrueux. Ouais, et encore, là, il a pas de BS il n'y a rien, quoi. Bien sûr, bien sûr, oui, en plus, c'est ça, t'as et, et la Kovac de... n'a pas BF proc, en vrai, j'ai que 3 directions stellaires. Donc, ouais. ça, c'est vraiment le minimum que tu veux avoir, en fait. C'est monstrueux. Là. Et du coup, un multi, un multi, donc, tu nous avais montré un petit peu les talents tout à l'heure. Alors, en multi, c'est encore plus débile. Désolé de dire ça, mais c'est vraiment euh, AFK, tu poses au cerveau. On, on m'a ses assez et, et météore, quoi, ouais. Euh... Ah par contre le pool il ne changera pas, ce sera toujours le même pool avec les mêmes CD Ça sera... on, veut, ouais. on veut avoir ce gros pool même en multi Mais après c'est vraiment full dot et, et météor voilà. Parce que météor c'est beaucoup trop fort, il fait trop de dégâts Surtout quand il y a beaucoup de cibles Ouais Donc euh... Et toujours jouer avec son équipe c'est pareil en fait Ça va être exactement le même cycle C'est juste que bah, à, la part de... à la place de faire des éruptions stellaires on fera des météores et bien sûr vu que vu qu'on a le talent euh, âme de la forêt ben bah, euh, ton feu stellaire fera plus de dégâts en multi Et du coup bah veut dire fait plus de dégâts quoi Le plus dur c'est de maintenir ses cibles mais en Mythic plus par exemple je conseille vraiment de, de même pas mettre son éclat solaire en fait euh, son éclat lunaire pardon Ouais et, et de mettre que l'éclat solaire et de spammer Météor et, et feu stellaire et quand t'es dans la bonne rota quoi Ça fera trop de dégâts ça prendra trop de temps en fait de mettre un éclat lunaire sur chaque cible parce qu'en ouais. Mythic plus il y en a Ouais. Et c en termes de dégâts, c'est pas rentable parce que tu feras plus de dégâts en mettant genre un stellaire par exemple. Ouais. Du coup, pas, pas rentable du tout parce que festeller fait des dégâts beaucoup beaucoup en zone en vrai Imaginons, ouais, du coup, imaginons ce pack là-bas, c'est un, un pack que tu vas, ouais, les trois là qui sont collés, c'est un pack que tu, que tu arrives et que tu engages en mythique plus. Si tu veux faire un open dessus, bah une, une fois que tu auras récupéré tes CD, hein, ah, ah bah, euh, tu les as là. Ça ne changera rien, c'est pareil. On ah fera y. toujours une colère parce qu'il y aura le trial time en même temps que tu ah ouais. la cible. Ouais. Là, c'est Météoropole, du coup, pas les ruptures Et là, full CD convoque. Hein. Full CD convoque, là vu oui, qu'on est mal placé, ça part un peu partout. Ouais. Et pareil, c'est dès que tu as de la PA, tu respam parce que quand tu mets Météor, ça refresh les dots aussi sur les cibles. Ouais. Là par exemple il y a 3 cibles, après pareil ça dépend du niveau de clé Mais par exemple côté du commande sur 16, 17 ben bah, les mobs ça pas vite ouais. Du mmh. coup s'il y a pas beaucoup de cibles sur 3, 4 T'as le temps de mettre des éclats lunaires Mais en plus basse clé t'as vraiment pas le temps hein. Ça tombe beaucoup trop vite hein. ouais. C'est pas du tout rentable hein. Donc là voilà euh, un Météor hein. Quel jour hein. <rire> ah, C'est joli, ça tombe de partout euh, euh... <rire> voilà Tu fais rien, tu spam météor et alors, c'est simple, à partir du moment où il y a deux cibles, on va toujours mettre météore à la place d'éruption stellaires. c'est aussi simple que ça. Des deux cibles, c'est incroyable. c'est incroyable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une cible en plus, météore, voilà. Parce que c'est rentable à partir de deux cibles. Ah, deux deux c'est fort, hein. généralement c'est euh, trois. Hein. C'est n'importe quoi, bah, regard, deux, mais En plus deux c'est une situation qui arrive tout le temps. Bah ben oui. Genre euh et là on peut le voir hein, t'as as plus de 8k k euh, plus et je de Yeah ouais c'est ce hein. hein. ouais, ouais, clair ouais. c'est je mets mes dots <rire> le... et j'appuie sur météor voilà, voilà. <rire> oh merde donc en multi en vrai y'a vraiment pas grand chose à faire hein. et pareil c'est bien sûr qu'on est dans sa fait stellaire et tout ben ça fait beaucoup de dégâts en multi du coup ça monte très très haut si on hein. packs, pas on peut suivre des matchs qui montent à 30 30k quoi hein. sans problème non du coup metteur c'est pareil, hein, tu, euh, ça n'adapte que les cibles que tu as déjà mis en combat ouais, en combat, c'est ça ouais. en combat. si la cible ouais. est contrôlée avant que tu rentres fait que tu la target ou que tu mettes tes ouais. dots. si elle est contrôlée avant, le metteur ne va jamais toucher la cible c'est vraiment, il rentre en combat avec les cibles que toi tu es en combat en, en gros, en, pour résumer, que ce soit mono ou multi ouais. ton pool le reste le même parce que c'est sa force justement d'avoir ce kit de mm -hmm. pool à 3 minutes qui t'envoie... 304 dégâts 4, 4, en moins de 14 secondes au final. Ouais, ouais, ouais. Et, et voilà, et en vrai, c'est vraiment basé tout là-dessus. C'est vraiment respecter ce pool-là parce que c'est ce pool-là qui va faire que tu sois haut au DPS. Mm. Que ce soit mono, multi. Et après, bah, que ce soit multi, bah, météore, si c'est du mono, éruption stellaire. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment une classe débile à jouer, vraiment. Il y a vraiment pas grand chose à faire, vraiment. Ouais, là où t'as le plus de complexité, euh, ça va être plus sur l'utilisation globale de tout, tout le toolkit. Du coup si on peut parler juste rapidement d'une partie là-dessus, un peu. On avait parlé un peu rapidement, mais en termes d'utilitaire, les trucs vraiment importants à faire en priorité d'utilitaire pour le groupe. En priorité, je pense que le vortex, ouais. quand le, quand le tank il kite, c'est un pur bonheur pour lui, hein. il peut partir loin. Euh, pareil les serment de masse, c'est le deuxième kit vraiment trop trop fort. Hein. Ça te permet de... Bah, de contrôler instantanément tout le pack. Et le tank peut partir et... Ah et puis t'as pas de casse et tout, c'est incroyable ah, est tout c'est tout instantané, hein. c'est deux semaines instantanées et bien sûr le rayon solaire hein. Ce fameux rayon solaire qu'on parle tout à l'heure Ouais, ouais. Qui... Qui le, de zone quoi Le silence de zone, ouais, ouais. C'est beaucoup trop fort et un truc qui est aussi qui est beaucoup euh, demandé, c'est l'APC Parce qu'il y a beaucoup d'enrages euh, À Chandelin, sur les donjons Ouais Et justement c'est très très fort ça, de des orages, les les mobs c'est car. Ouais, ouais et puis en plus c'est que 10 secondes de recharge donc es... c'est court, tu peux quasiment tout le temps désenrager Enfin avoir un drôle de là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment vraiment fort. Euh... Et, et en termes pas... de... de healing, si tu dois sauver un pote qui est en galère ou t'as envie d'assister ton groupe, c'est quoi tes priorités heal Bah la priorité c'est à dépend si là au de d'un gros heal instantané, je vais mettre une récup pour mettre pour faire proc ma propre guérison. Ouais. Parce que la première guérison maintenant ne fonctionne que s'il y a une dot sur la cible. Bien sûr. Ouais. Du coup, ça c'est vraiment si je dois aller vite. Parce que ça n'a pas de d'incantation en fait. Tout simplement, c'est deux clics, c'est deux LCD. Mais s'il a le temps, rétablissement. Parce que rétablissement apporte tellement de huile. Si ça crit, ça peut partir sur, sur 10k. Et la première guérison, si elle crit, ça peut partir sur le 25k. quoi Si limite tu n'as pas des quoi. Mais <rire> 25k, c'est. Ah ouais, si elle crit, c'est. Là ah, voilà, 24850 euh, Mais tu te rends compte? Tu peux mettre ouais. du 25k en 2gcd cl... enfin, en quoi C'est <rire> Tu vois c'est un... important quand même d'avoir un mec qui, euh... qui Quand il a besoin il va lâcher un petit peu son burst il va faire 2gcd euh... pour mettre quelqu'un full ça fait tellement la différence quoi. Yeah. Bah, Ce qu'il aime faire moi par exemple c'est sur les price C'est de mettre une petite croissance C'est pas du gros heal ouais. Mais ça peut aider au à... oui, heal à stabiliser en fait tout simplement et mm -hmm. à juste à maintenir euh... C'est quand même du, du heal euh... à pas négliger en vrai Sur des grosses clés euh... Bah, en plus, quand tu joues en affinité euh, restauration, au final, t'as quand même un, un kit, tout le kit de soins qui. pas ah mauvais. Bah, et puis t'as le vortex, surtout, et le vortex, tu le veux. Hein. C'est trop fort, le vortex. Ouais, c'est clair. T'as la croissance sauvage, la régul, la prompt et le vortex. Ouais. C'est vrai que ça, ça fait une assist monstrueuse. Quand en plus, tu vois qu'effectivement tes promptes elles partent à 25 000 euh, et tes rétables, ils peuvent faire des 10k en plus de la dot. Enfin, c'est genre. Euh, enfin, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment fort dans, dans le bourre des ça. Après on est limité avec notre mana, c'est-à-dire que ça part très très vite, c'est-à-dire qu'on peut, on, on peut faire quoi 4 spells ou 5 spells max C'est-à-dire que tu fais, tu fais euh, euh, une rota complète de ce que tu viens de faire là, croissance, euh, rétable, récup et une prompte, t'as plus de mana Mais en vrai ça remonte très très vite entre les kills, genre euh, même pas 10 secondes, le mana remonte très très vite Mais c'est vraiment euh, pour moi pour sauver, en tricot restant le groupe et stabiliser un groupe c'est très très fort en Mythique plus. Puis tu restes à DPS donc c'est pas non plus ton rôle de healer, c'est juste pour stable, stabiliser. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste prendre 2 secondes ou 3 secondes par-ci, par-là pour aider un peu le groupe. C'est euh, pas euh, ta main rota, tu vois, clairement. Ouais. Non, mais de euh, mais, mais toute façon, tu le vois au final, ta mana est conçue comme ça. Elle est conçue pour que tu y passes 2-3 secondes. Tu relaisses le truc en plan et potentiellement plus tard tu remettras 2-3 secondes d'heal, tu vois. Ouais, et pareil, l'inévasion plus euh, sur tous les prix, je la mets quasi. Ça permet oui vraiment d'envoyer parce que après, après ben bah, il récupère full mana, du coup bah, il veut vider ouais. sa mana sur ce moment-là en fait. Ouais, ouais, carrément, carrément. Il nerf ce qui est vraiment fort hein, là-dessus. Parce que c'est vrai qu'en plus, un bah il nerf maintenant, et du coup ça redonne plus de la mana. Hein. Ça, ça fait ouais. en sorte que la personne pendant 10 secondes elle peut balancer des sorts euh, elle gratuitement. Peut plus de mana, tout oui, c'est ça. Ouais. Et, et du coup, quoi. bah typiquement, Pride c'est parfait parce que tu vas regain la mana derrière, donc c'est vrai que c'est euh, pile de la bonne utilisation quoi. Ouais, surtout les Pride, elle est, elle est up quoi. C'est ouais. par ce quoi. Qu'il soit même, euh, même à 80% badass, je l'avais. C'est vraiment une sécurité pour lui et il peut vraiment appuyer sur tous ses boutons et même faire du flash heal euh, en permanence quoi. Ah ouais, c'est clair. Et sinon, il te reste du coup, il bah, le... y a un truc qui est très fort aussi en, en comité plus, voire même en raid, le battle raise. Ouais, alors ça c'est. C'est même pas. C'est la base quoi. C'est à ah. si tu veux à battle raise hein. Ah ouais mais c'est fort hein d'avoir des battle raves hein Ah ouais, j'avoue c'est pas tu tout... moi j'ai pas l'habitude de jouer que de qui, donc j'ai pas l'habitude pour moi c'est avant la tira alors... Ah ouais bah ouais, ouais. je peux te dire les groupes où il y en a pas ou au pire au mieux t'as enfin au mieux hein t'as un mec ingé qui va essayer de caster le truc à côté et qui va galérer comme pas deux pendant 3 secondes là hein. oh ah euh, ouais, non le BRS c'est fort, hein. c'est très ah, très fort Attention je les ressens dans mes groupes en mythique plus où je suis le seul BRS et que je meurs moi bah ben, je pleure quoi Ah ouais, tu sais. ah, ouais. ah oui c'est ça quand on a pas de BRS, ah bah ben, voilà ah, tu ouais, vois vraiment, ouais. on peut pas me rester moi j'ai pas le droit de mourir c'est ça C'est voilà. ça, ouais t'as pas le droit de mourir petit ingénieur dans le groupe qui va te rester c'est tout quoi Ouais tu m'étonnes Et sinon t'as évidemment le... Le... la ruée quoi, la ruée qui est forte ah, aussi la hein. rue, ah, pareil, Ouais la ruée, pareil c'est... Sur le déplacement par exemple sur la prime pour te replacer ou quoi, surtout avec le... Cette semaine avec la fixe, euh, le, le sismique ouais. Ça permet de te replacer vite, et pour pas mm -hmm. prendre les, les uns Et après ouais, pour te déplacer, et après après ou quoi, je sais pas, arriver plus de sur à boss, ça peut plus, plus de le boss, en pray Ouais, ça fait aussi à diff, hein ouais. ouais, et puis en raid, en raid c'est à sur surtout les fights Surtout mm -hmm. les fights à l'émis, c'est trop fort pour Bah ouais, il y a quasiment tout le temps des fights en raid, où t'as envie de te barrer à un moment donné euh, vite quelque part ou alors ça représente un gain pour un DPS, un healer, ça va faire un cast en plus, ça va faire un truc en plus d'avoir euh, d'économiser Tant de déplacement qu'offre le route quoi. Bah c'est surtout qu'en plus on, on, on met un conduit qui la boost donc ouais, ça ouais. peu bête de pas l'utiliser en fait. Mm, Même si elle n'est pas vraiment utile pour te placer ou quoi, c'est tu cliques dessus instantanément quoi. Tu ouais. la boost et elle est trop forte donc.. Euh... Ouais, carrément, carrément, carrément. Bah écoute, nickel, juste un dernier petit point, euh, parce que je sais que c'est un truc qui est assez demandé, ça va être la partie euh, plus outillage euh, ouais, de ouais. joueurs, donc tout ce qui va être wikora déjà. Est-ce que tu utilises des wikora, toi euh, Ouais, moi, mais j'utilise que deux vrais wikora pour le druidiki, hein. Ouais. J'utilise mon wikora de, de l'éclipse. Ouais. Super. Ouais. Il fait quoi exactement, du coup, lui oh, je t'entends plus ouais, euh, l ai l ai... Ai Celui sur l'éclipse le... il te fait quoi exactement ton victoire bah, en gros il va me dire euh, dans combien de, de spells je vais avoir mon éclipse, tout simplement. Mm -hmm. Alors, quand je suis en Icarn, en gros bah, là t'as pas parce que l'icarn fait que t'as en éclipse permanent. Mm -hmm. Mais dès que t'as plus ton Icarn, en fait c'est bien de savoir en fait quand tu vas prendre ton éclipse, parce que c'est à ce moment-là où tu veux que la clé tes trois éruptions stellaires qui vont être crit grâce à ton légendaire. Du coup tu veux vraiment savoir à quel moment tu vas passer en éclipse, c'est vraiment très important. Et c'est trop fort quoi. Mmh, mmh, mmh. Tout, tout, tout, tout ton DPS est basé là-dessus donc. Euh... Ouais, donc c'est important de le traquer. Ouais. C'est important parce que ça dure pas longtemps, le légendaire il dure pas longtemps et en plus, il... à chaque toutes les secondes, il perd 8% de sa il perd valeur. 8%, donc euh... ouais, ouais. tu veux vraiment aller chercher le maximum de crit sur tes ressources stellaires en fait. Mmh, mmh. Carrément, et le quantum du coup c'est pour dire si ça va prendre en stat, voilà. si ça va te, te faire un heal, si ça va faire une exec, euh, etc. Exactement, c'est vraiment pour savoir ce, savoir ce qui va prendre quand je le mets, après au pool la plupart du temps il n'y a aucun problème, c'est surtout pour le, le, la phase de par de la boss, euh, ça pareil, je n'en ai pas trop parlé, euh, mais moi je préfère, ça dépend de la durée du fight, si je sais que je vais pas remettre 3 minutes de up, ma convoque elle va partir certainement dès qu'elle est up, par contre je la mettrais toujours sur la proc Eclipse, comme ça j'ai mon crit, j'ai mes mon qui m'ont crit. Ouais. j'attends de faire proc une eclipse, eclipse, proc. Je convoque. Comme ça j'ai mon légendaire qui proc sur mon éclipse, sur ma convoque Et sinon si j'ai le temps de, de mettre mes. Si j'ai le temps de mettre deux gros CD sur un fight, j'ai la du temps à ma convoque, je la garde pour la mettre avec mon gros CD quoi. Ah ouais Donc vraiment pour envoyer le plus gros possible avec ma covoque D'accord. Et pareil là, le wikora c'est le wikora de la l'achowalk c'est juste pour savoir si j'ai bien proc après c'est vraiment pas très utile Ouais mais c'est marrant, c'est marrant vraiment, parce que tu vois... Euh... tu vois 14 spells qui pop comme ça oui, oui, c'est tu... rigolo Juste ouais. voir si ça bien proc c'est tout Ok euh, Bah si tu peux me les envoyer sur discord après la vidéo comme ça je les mets en de description ça serait parfait Et euh, du coup dernière, deux derniers trucs, les macros, est-ce que tu utilises des macros Alors euh, moi j'ai ouais. vraiment qu'une seule macro en vrai, sans, sans mentir hein. En vrai non j'en ai deux parce que c'est la même au final c'est juste qu'il y en a une avec le CD aliment céleste et mon appareil quantique ouais, ouais. Et ma deuxième c'est la même avec une potion <rire> Donc voilà c'est à dire que si je donne ma pote elle est là, si j'ai besoin de ma pote elle est là Et je mets mon CD là pour euh, les mythiques plus pour le mettre en mode euh, à wallpool quoi Comme ça ouais. je mets et je fais pas propre mon quantum parce que le quantum ne reset pas après Après euh, on va dire un reset de boss ou ou euh c'est d'une instance pardon en oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Y'a pas de GCD dedans attends mais tu veux pas en mettre Dans quoi Bah là c'est que des sœurs qui ont pas de GCD, on est d'accord Ouais ah ouais bah non ils rien d'autre à mettre en fait. Parce que moi, ouais. moi je la mets pas directement vu que je fais Oui bah des oui des... c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais, du coup ouais, euh... je comprends Du coup non en vrai non c'est. Moi je mets que okay. ça, après il y a peut-être des macros plus optimisés, je sais pas, mais moi ça me convient à l'heure actuellement, ça me convient à très Ouais ça bien. marche, ça marche. Et en termes de est-ce qu'il y a des addons que tu trouves qui sont euh, euh... pas indispensables mais un peu must-have sur du draw d'Ekki spécialement, ou pour un joueur PvE HL comme toi En vrai, euh, moi, le seul addon que j'utilise, c'est pour moi qui est bien, c'est Ekkili. Ekkili, hein. ça carry. Hein. c'est la vie. Hein. Ça fait quoi Ekkili tu, tu peux rappeler ce que fait Ekili En gros, Ekkili, ça te donne ton cycle DPS, clairement. Donc euh, ça permet vraiment de te, te poser ton cerveau et pas réfléchir Pour, euh, pour les gens qui débutent ou quoi c'est vraiment bien pour eux en vrai. Ouais. Si t'es un peu en galère dans tes rota et tout et ben ça permet vraiment de te dire ce que tu dois faire Et ça permet aussi d'optimiser en gros ton Eclipse parce qu'avoir clairement te dire quand ton Eclipse va proc Alors par exemple, là si je suis de colère on voit qu'il me dit de faire une stellaire parce qu'il y a un Eclipse qui va propre. Ouais. Le seul défaut de, de Stadan, c'est qu'il ne calcule pas tes CD Rodruliki, tu l'écoutes pas vraiment parce que tes CD il dit de les mettre à peu n'importe comment. En gros, là t'as quoi qui dit de la mettre sur une équipe, c'est normal, tu vois. Ouais. Mais euh, sinon, euh, sinon, non, c'est avec les CD quoi, ça part. Hein. Ouais, ça marche. Donc en gros, ça peut te permettre, surtout pour des joueurs qui veulent un peu apprendre la classe. Euh, dans les grandes lignes, de réussir à mieux s'y repérer. Il y a des trucs qui sont pas forcément cohérents en termes de, bah, bah, typiquement, quand tu es en full burst, etc., te dire oh, claque bien tes potions, tes machins, ton burst, ton machin, avant de mettre ta convoque. Parce que là, par exemple, on voit qu'il veut balancer très très vite la convoque sans mettre de, de CD autour ou autre. Euh, mais après, une fois que tu es en termes de rotation, de cycle, de euh, ouais, colère, euh, ouais. etc., feu stellaire, ça va être plus sympa. Quoi. Tu peux respecter à la lettre en vrai. C'est juste le pool parce qu'en gros moi j'enlève, les... je dois les... de relever ma convoque d'ailleurs dessus Mais en fait ça me permet, en fait tu veux juste la faire mettre sur le proc d'Eclipse pour que les landeurs écritent mmh, Mais sinon euh, ta rota une fois que tes CD sont passer, vous pouvez la suivre 100% et, et tout ce qu'il dit c'est vrai Et ça te permet d'avoir une rota sans réfléchir, à te poser et, et après bien sûr avec le flux du temps on va l'enlever parce qu'on connaîtra par coeur mmh. ouais, Moi je juste pour euh, un confort personnel quoi, c'est vraiment ouais. pas... Euh... Je regarde même plus il, il est là, quoi. Ouais, bien sûr. De toute façon, tu sais déjà tout ce que tu dois faire. Hein. C'est juste euh, un ouais, élément visuel. genre, quand tu joues pendant 8 heures de jeu, euh, t'es en mode, bon, allez-y. <rire> c'est ça te réconforte, quoi. Ok. Et du coup, c'est le seul add-on que tu utilises Ah non, j'ai des dice, quoi, normal. J'ai ouais, des dice, big ouais. dice. Après, c'est que les add-ons euh, basiques pour raid, mm -hmm. quoi. Ouais, mais Et rien de quoi, spécifique euh... à... Ouais mais après ça pareil je... non, non a... j'utilise pas moi, je suis pas moi un mec qui aime bien d'avoir une interface toute belle et tout. Je me prends pas la tête, moi je joue simplement avec juste euh, les trucs de base quoi. J'ai juste euh, bartender je crois c'est tout. Ouais c'est ça bartender pour l'interface. Mais c'est tout. mais ça marche, nickel. Et bah parfait Est-ce qu'il y a juste des, des petits trucs que tu vois qui n'auraient pas été dit spécifiques ou que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui, qui s'y connaît moins et qui a envie d'apprendre et euh, bon voilà, potentiellement quelqu'un qui est en train de leveling ou qui vient d'être 60 avec mais qui galère à, à faire des dégâts, à bien comprendre, euh, qu'est-ce que tu recommandes en particulier toi Y'a un truc que tu recouvrirais ou pas Euh... Qu'est-ce que je pourrais conseiller Non, en vrai... Euh, prends pas la tête, fais-toi plaisir avec le Drudeki, c'est fort à l'heure actuelle Rejoins les petits poulets là, c'est vraiment très très fort. Amusez-vous, prenez du plaisir. Euh... Alors, ouais, non, juste. Euh... Ouais, bon, la convoque, hein. C'est trop, ouais. mais... trop marrant la convoque, hein. La convoque, c'est marrant. Trouver euh, qui c'est fort, et bien faire gaffe à, à, à, à vos petits potes aussi avec les CD, mais ouais, la convoque, c'est. <rire> la vu la -lune ouais, qui est partie, oh, là. la -lune. et ça, ça fait plaisir de la pleine part. Hein. Ça, c'est le mostaf ça. Si tu l'as, t'es happy. Merci beaucoup Camarie pour tout, Donc et euh, toi qui regarde la vidéo, hésite pas à me dire si t'as des questions, s'il y a des trucs en particulier que t'as pas compris, n'hésite pas non plus à checker sur le Discord dans la partie Drude. et qui, il euh, y a de toute façon de l'aide, il y a des liens, il y a plein d'informations, des trucs de simulation, des feuilles, des machins, donc hésite vraiment pas à aller faire un petit tour dessus, hésite pas également à me dire qu'est-ce que t'en as pensé, simplement, voilà, quel est ton ressenti, et merci énormément à toi Camari pour la vidéo. Bah de rien, bonne vidéo à tous, et abonnez-vous <rire>